Merci beaucoup. Donc, mon nom c'est Olivier Yeka. Euh, je suis africain et rwandais. Euh, ouais, comme, comme vous dites, ça fait presque deux ans euh, que je suis avec Robo Investment. Euh, ça a été une expérience, euh, parce que j'ai été coaché avec Olivier, l'autre Olivier. Et je m'appelle très très bien, j'allais acheter une maison à, à presque 500 000 et c'est Olivier qui m'a il m'a pas poussé mais il m'a montré des raisons pour que <rire> il m'a montré que je faire une connerie quoi donc mais j'avais déjà d'autres propriétés mais c'est là où le mindset ma mindset a plus ou moins switché un peu plus euh, à troisième vitesse ou quatrième vitesse si je peux dire donc euh, euh, avec lui il m'a montré comment penser différemment et de façon technique donc j'ai continué avec global investment avec Florian, euh, j'ai acheté mon, mon complexe et là je suis en train d'acheter mon, mon commercial le Ciplex euh, donc en général euh, pour faire short, euh, c'est une bonne expérience donc euh, j'ai commencé en 2000 je pense en 2020 2020 Février, février, mars ouais, juste avant, justement, tu fais, bah, tu fais partie de la vague euh, de la ouais. vague Covid là, donc, du groupe qui a, qui nous a rejoint en plein Covid là. Ouais. C'est ça. Donc j'ai pris Gold et là je suis au platinum Et en fait, ce que je voulais partager, c'est que moi c'est pas seulement en fait j'ai cherché. Acheter, je, je pouvais continuer à acheter. Mais j'avais besoin vraiment d'une équipe. Équipe euh, des gens qui regardent de la même direction que moi. Euh, je peux poser des questions euh, tant que j'ai enfin, si j'ai un blocage quelconque et j'ai eu pas mal d'aide avec Saul so, le comptable, maintenant je connais le fiscaliste, je suis en train de faire le roulement, enfin il y a pas mal de choses et plus, en plus de ça c'est le de business, business en général euh, comment penser différemment sans forcément euh, c'est là où on commence mais il y a euh, il y a d'autres choses, en fait, derrière le mmh. euh, de bon semaine. Je ne me donne pas l'argent, c'est moi qui donne l'argent, mais, mais ils m'ont aidé pas mal euh, dans ma façon de voir, façon de gagner de l'argent, de sortir dans mon boulot euh, classique, quoi. Et donc, je suis vraiment content euh, là où je suis. Et chaque jour, chaque jour, c'est un autre step. Surtout quand je parle avec Florian, parce que comme je lui ai dit, c'est quelqu'un qui, qui a une, une réponse à tout. Et, <rire> donc ça m'aide ça me booste quand je dois quand je dois faire un quelque chose et que je suis bloqué et que voilà que ce soit avec slide ou bien que ce soit avec un rendez vous euh, écoutez une idée même s'il me donne pas peut-être la réponse mais il me donne une idée qui enclenche d'autres choses dans ma tête et c'est ça que j'avais besoin en fait au lieu de rester dans mon coin moi tout seul euh, avec ma femme avec nos non non non, non, qui sont pas vraiment... Voilà, enfin, on, on voulait faire quelque chose, mais chaque fois, on a besoin, tout le monde a besoin de d'une personne qui enclenche, quelqu'un qui te pousse, quelqu'un qui te montre. Donc, c'est moi, c'est ça que je suis venu chercher, en fait. Voilà, voilà c'est ce que je voulais euh, euh, euh, partager.